Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'enceinte Marshall, mais pas n'importe quelle enceinte Marshall, le modèle Acton 2. Alors vous le savez certainement, sur ma chaîne, j'aime bien vous présenter quelques produits. Et aujourd'hui, je vais vous proposer mon retour d'expérience sur cette enceinte Marshall. C'est parti alors, on va faire un petit peu le tour du propriétaire de cette enceinte rapidement au niveau des caractéristiques techniques. Ouh, si je commence à faire des phrases comme ça, moi je vais perdre mon souffle. L'entreprise britannique Marshall a mis les petits plats dans les grands en nous proposant une enceinte qui reprend le design des amplis guitare que vous devez certainement connaître. Ici, on retrouve une très belle enceinte avec un très beau design. Sur le dessus de l'enceinte, il y a trois potentiomètres numériques. Potentiomètre, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, en gros, c'est un bouton hein, que vous allez tourner. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir donc gérer le volume, gérer les basses, gérer les aigus, un petit peu bidouillé comme bon vous semble. Petite particularité de ce nouveau modèle, les petits repères tout autour des boutons sont cette fois-ci des LEDs qui vont s'éclairer au fur et à mesure que vous tournez le bouton. C'est un élément de design assez sympa, il faut le dire. Au niveau des connectivités, vous retrouverez une entrée jack 3.5 qui vous permettra de connecter n'importe lequel de vos appareils directement en filaire vous retrouverez également du bluetooth 5.0 alors en théorie ça vous promet une meilleure stabilité au niveau de la connexion mais également une meilleure qualité audio dans les faits c'est pas tellement la vérité mais en tout cas pour la stabilité oui pour la meilleure qualité en tout cas la lecture de fichiers sans compression vous savez certainement que le bluetooth compresse le signal audio donc en théorie avec le bluetooth 5.0 il n'y a pas de compression je sais de sources sûres qu'actuellement les fabricants n'utilisent pas le bluetooth 5.0 pour minimiser justement cette compression donc voilà à prendre avec des pincettes on va plus miser sur la stabilité que pour la qualité audio améliorée ce joli petit bébé s'utilise exclusivement sur secteur hein, et l'enceinte ne renferme pas de batterie si vous voulez une enceinte du même type avec une batterie il faudra s'orienter vers la Marshall Killburn première ou deuxième génération à vous de voir cette enceinte pèse 2,85 kg et vous pourrez la retrouver en noir ou en blanc un petit peu crème joli également ici c'est la version noire voilà donc on a fait un petit peu le tour du propriétaire maintenant je vais essayer de dégager des points forts et des points faibles de cette enceinte c'est parti alors selon moi c'est très clair les points forts sont les suivants tout d'abord le charme de l'enceinte il est vrai le design est juste superbe on a vraiment l'impression de retrouver le design des anciens amplis de guitare marshall d'ailleurs ils en font toujours mais voilà c'est un vrai bonheur de pouvoir toucher les petits boutons euh, l'allumage Enfin, c'est vraiment très très sympa très bien fait très bonne finition c'est vraiment tip top à ce niveau-là. Le son, bien évidemment, la qualité sonore est vraiment au rendez-vous. Y a jamais de saturation les basses les médiums les aigus sont très bien retranscrits on a la possibilité justement comme je vous l'ai dit avec les potentiomètres de pouvoir régler le gain en basse le gain en aigu c'est vraiment nickel on a l'impression qu'on peut vraiment s'adapter à tout type de musique et un petit peu selon nos goûts si on préfère un petit peu plus ou un petit peu moins de basse un petit peu plus ou un petit peu moins d'aigu. bref on a l'impression qu'on peut tout faire avec cette enceinte elle envoie quand même euh, pas mal de puissance et tout ça sans saturation c'est vraiment génial à ce niveau là on peut très facilement sonoriser une une pièce allant jusqu'à 30 voire même 40 mètres carrés sans souci donc à ce niveau là c'est une très belle performance sonore dans les points forts je retrouve également le prix il faut savoir que j'ai payé l'enceinte moins de 200 euros on était à 189 euros pour très précis elle était certes en réduction mais je suis certain que vous retrouverez cette enceinte à des prix équivalents dans les prochaines semaines à guetter à gauche à droite s'il n'y a pas une petite promotion mais sinon le prix fabricant est de 250 euros bien évidemment il faudra essayer de la trouver moins cher et elle constituera vraiment un très Très bon rapport qualité prix la connectivité forcément on nous laisse le choix soit du jack 3.5 soit du bluetooth 5.0 c'est très bien on aurait pu espérer du wifi mais ça c'est pour d'autres modèles de la gamme marshall le bluetooth comme je vous l'ai dit est très bon très bonne stabilité et moi forcément comme je vous le disais je n'ai pas constaté euh, de réel gain en qualité audio avec le bluetooth 5.0 Donc voilà euh, ne comptez pas trop là dessus en théorie c'est censé en pratique un peu moins et en dernier point fort il y a également une petite application que marshall a conçue, disponible sur l'app store et sur le play Store, qui vous permettra à distance tout simplement de régler le volume, le gain en basse et le gain en aigu. vous permettra également de mettre l'enceinte à jour car oui, peut-être que d'autres fonctionnalités feront leur apparition sur l'enceinte et peut-être que des améliorations également seront de la partie. Donc une application très simple qui l'est peut-être un peu trop car elle ne fait pas énormément de choses mais tout ce qu'elle fait elle le fait bien et au final c'est ce qu'on lui demande. Maintenant on va s'attarder sur les points que je considère négatifs, en tout cas les points un peu faibles selon moi de cette enceinte. Pas de panique ils sont pas très nombreux, si on veut être un petit peu tatillon, on aurait pu espérer encore un petit peu plus de puissance quand on voit le gabarit de l'enceinte. Mais bon, d'une certaine manière, je comprends que la puissance n'ait pas été poussée non plus trop loin, car elle vaut mieux éviter d'avoir affaire à de la saturation, on pourrait complètement gâcher l'expérience sonore. Donc, au final, c'est un bon compromis, je pense, entre qualité d'écoute et puissance disponible. Et en dernier point faible, je nommerai l'absence de câble jack dans la boîte. Si vous avez déjà eu une enceinte Marshall, vous le savez certainement, il fournissait un très joli câble jack 3.5 d'un bout à l'autre qui était très pratique et qui avait le mérite d'être très élégant et je trouve ça un peu mesquin de ne pas l'avoir mis cette fois-ci dans la boîte. Maintenant aujourd'hui si vous souhaitez écouter votre musique en jack en filaire il faudra vous même vous munir d'un câble jack. C'est pas top, surtout que j'adorais ce câble. Je le trouvais vraiment super bien fini et très joli. C'est un peu dommage. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Voilà, euh, en termes d'appréciation générale, je dirais tout simplement que cette enceinte est vraiment top. Aussi bien au niveau de son design qu'au niveau de la qualité sonore. Vraiment, cette enceinte a un charme fou. C'est assez incroyable, moi qui voulais une enceinte à la fois jolie et performante. Autant vous dire que c'est un véritable coup de cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur le produit ou sur je ne sais quoi, n'hésitez pas à me les laisser directement en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez très simplement vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos, lâcher un petit pouce bleu, forcément ça m'encourage, c'est plaisant, c'est cool. Me retrouver également sur le site applenewsfrance.fr, je rédige de temps en temps des petits articles, ça peut être sympa. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao